Salut à tous, je suis une nouvelle fois très heureux de vous retrouver sur notre chaîne Destination Camping Car. Alors, si je vous parle aujourd'hui de Côte de Nuit, Côte de Beaune, Gevrai-Chambertin, Pomard, ce sont des mots qui vous parlent Moi, ce sont des mots qui, chez moi, évoquent des souvenirs du passé. Quand j'étais petit, et que à Noël on se retrouvait euh, autour d'une grande table familiale, il y en avait toujours un ou deux dans la famille qui connaissaient euh, on va dire tout sur le vin. En tout cas, qui était un habitué euh, des vins de Bourgogne ou de Bordeaux, qui avait ses petites habitudes pour commander ici et là. Et pour moi, c'est resté vraiment des vins qui étaient gravés dans ma mémoire, un petit peu comme dans le marbre. Alors maintenant, on y est. Ou en tout cas, on n'est pas très loin, puisque je vous rappelle que ce qui nous intéresse, ce sont les vins accessibles. Et donc, on se retrouve à l'ouest de Gevray-Chambertin, en descendant sur le bois de Corton. Allos Corton, ça vous parle peut-être. Euh, et c'est dans le petit village de Reuil-Vergy que nous sommes allés passer la nuit. Euh, la particularité de Reuil-Vergy, c'est que l'église et le cimetière sont situés sur une colline en dehors du village. Euh, on peut aller y passer la nuit en camping-car. On s'est garé là. Il régnait une paix magistrale. Il faut aller voir parce que il euh, y a deux trois petites choses qui sont intéressantes et puis surtout quand on remonte euh, dans les bois on a euh, la possibilité d'aller voir il y a un belvédère et on a la possibilité d'aller voir toute la vallée c'est juste magnifique le lendemain avant d'aller rejoindre euh, Mathieu Piécourt au domaine de Montmain nous sommes allés euh, visiter l'abbaye de Saint-Vivant qui est une abbaye qui est en pleine reconstruction euh, c'est assez extraordinaire le travail qui sont capable de faire en retaillant les pierres et en remettant tout au fur et à mesure à niveau. On est loin d'avoir fini l'abbaye, mais le site est à visiter et c'est juste incroyable. Ensuite, nous avons amené notre camping-car à la Carrière. Alors, on a eu la chance de pouvoir le rentrer à l'intérieur. La Carrière, c'est un lieu artistique dédié à la scène, dédié à toute forme d'art. La particularité de ce site, c'est que euh, les, les, les immenses euh, murs de roche euh, de cette carrière ont été peints par des artistes internationaux. C'est juste à couper le souffle, vous verrez, le camping-car est tout petit au milieu de tout ça. Évidemment, on vous met un lien euh, dans la description. Nous avons ensuite rencontré Madeline du Domaine Bazin qui est venue nous parler de l'histoire de cette arrière-côte puis nous sommes allés nous régaler à la ferme des fruits rouges. C'est un tout petit endroit, une toute petite échoppe. Mais là, vous allez trouver des tas de choses qui sont faites avec les fruits rouges puisque c'est la spécialité, en dehors du raisin, c'est vraiment tout ce qui est tout petits fruits rouges comme les cassis, les groseilles, etc. Nous avons ensuite eu la chance de rencontrer Danielle Rattel qui est présidente de l'association culturelle et archéologique des hautes côtes de nuit. Elle, elle vient nous parler du passé de cette haute côte de nuit. Et enfin, à Marie-Les Nicolas Thévenot nous a décrit la dénomination telle qu'elle existe aujourd'hui. Allez, cette fois, c'est parti pour un petit tour dans les Hautes-Côtes-de-Nuit. Cette fois, prenons un peu de hauteur pour découvrir l'appellation Bourgogne-Haute-Côte-de-Nuit qui surplombe la Côte-de-Nuit depuis l'ouest de Gevray-Chambertin jusqu'au bois de Corton. Notre parcours commence à Reuil-Vergy, village historique des Seigneurs-de-Vergy, à une vingtaine de kilomètres de Dijon et Bonne. Après avoir passé la nuit près de l'église Saint-Saturnin, nous montons au sommet de la butte de Vergy, jusqu'à la table d'orientation pour nous imprégner des lieux. Cet éperon rocheux offre l'un des plus beaux panoramas de Bourgogne. Nous, c'est Marie et Alain de la chaîne YouTube Destination Camping-Car. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne après avoir pris le temps de goûter au charme du site puis de flâner au cœur des vestiges de l'abbaye de Saint-Vivant, nous reprenons la route en direction de Villars-Fontaine pour rencontrer Mathieu au domaine de Montmain pour mieux comprendre ce territoire. On est juste à côté de Nuit-Saint-Georges et de vaux romanet donc on est dans la partie un peu plus vallonnée de la, de la Bourgogne hein, qu'on appelait euh, à l'époque euh, l'arrière-côte. Donc ici, on se situe à Villard fontaine mais les Hautes-Côtes-de-Nuit, c'est plusieurs villages qui se réunissent pour faire des, des bons vins. En effet, 19 communes produisent du bourgogne haute côtes de nuit Les vignes plantées sur les versants les mieux exposés s'épanouissent sur des sols argilo-calcaires. Les vins se déclinent en trois couleurs, rouge-blanc et de manière plus confidentielle, rosé. On se situe sur une parcelle qui s'appelle le rouard, qui est justement sur une partie un peu incurvée. On est entre 200 et 450 mètres d'altitude. Il y a pas mal de domaines qui travaillent en parcellaire dans les hautes côtes de nuit, donc où on note à chaque fois la parcelle qui a un style et un goût. C'est ce qu'on défend en Bourgogne. Les gens qui viennent ici, ils aiment le côté un peu terroir. Il y en a qui vont pique-niquer, qui vont faire du vélo qui vont marcher. Ou alors il y a la carrière qui amène beaucoup de gens et beaucoup de passionnés d'art aussi, qui, euh, qui du coup font le détour par Villars-Fontaine après. La carrière est une ancienne carrière d'exploitation de pierre. Elle est désormais un lieu artistique haut en couleur. Chaque année, des graffeurs et des street artistes viennent s'exprimer sur les parois de plus de 15 mètres de haut, des concerts, des spectacles sont proposés chaque été en août. La carrière est bel et bien un endroit unique et insolite au cœur du vignoble à ne pas manquer. À Villers-Fontaine, Madeleine, du domaine Basin, nous rejoint pour évoquer l'histoire du vignoble. Au XIXe siècle, le vignoble connaît un cycle d'expansion jusqu'au phylloxéra. Mais entre 1910 et 1936, près de la moitié du vignoble disparaît. Madeleine nous raconte la suite de l'histoire de l'appellation. Après le phylloxera, il y a eu un fort abandon du vignoble dans ce qu'on appelait avant l'arrière-côte. Et en 1961 a été créée l'appellation Bourgogne Haute-Côte de Nuit et Bourgogne Haute-Côte de Beaune pour vraiment revaloriser tout le, le vignoble de cette arrière-côte. D'accord, donc il y, y a eu des grandes variations depuis la création de cette appellation Oui, le gros changement ça a été de planter en vignes hautes et larges pour contrer en fait le phénomène de gel qui était très récurrent en fait dans, les, dans les hautes côtes. Euh, du coup, en permettant de lever un petit peu plus le pied, il y avait moins de risques de geler. Et ça a permis de développer beaucoup plus le travail mécanique de la vigne. Les hautes côtes de nuit, c'est un vignoble qui est très varié et il n'y a pas que la vigne. Il y a aussi beaucoup de forêts et également de polyculture. On faisait à l'époque beaucoup de fruits rouges et c'est toujours le cas. Par exemple sur Conqueur et corbois le village qui est juste à côté, où euh, on cultive beaucoup de, de cassis et de framboises. En continuant notre route, nous descendons jusqu'à Arsenan pour y rencontrer Danielle, historienne et présidente de l'Association culturelle et archéologique des Hautes Côtes de Nuit. Danielle nous explique la genèse de ce vignoble. À l'époque gallo-romaine, il y avait déjà dans toutes les Hautes Côtes toute une économie autour de la vigne. En 1108, l'année est bien précise, le Grand Prieur de Saint-Vivant a demandé à la famille de Vergy, qui avait une maison de chasse, euh, au-dessus, s'il pouvait disposer de toutes les vignes qui étaient justement bien exposées au midi et devenir seigneur d'Arsenant. Et le village d'Arsenant n'a pas connu d'autres seigneurs que des religieux, que les prieurs de, de Saint-Vivant. Ce sont d'ailleurs les moines de Saint-Vivant qui ont construit un système unicommande depuis à terre sur les parcelles de vignes. Daniel nous explique son fonctionnement. On est sur un coteau qui est en pente, et euh, pour éviter que la terre des hauteurs se retrouve tout en bas, il a été aménagé toute une série de cavités ressemblant vraiment à des puits de 1 à 4 mètres de diamètre, mmh. de 3 à 4 mètres de profondeur, reliés entre eux par des fossés. C'est bien que quand il pleuvait, qu'il faisait un orage, les puits les plus grands qui étaient en haut récupéraient la terre qui glissait du haut. Ah. Quand ils étaient pleins, l'eau descendait à un puits qui était plus bas, qui récupérait à son tour la terre et ainsi de suite jusqu'au niveau pratiquement où nous sommes. Et l'hiver, avec des, des hottes et puis des, des charpeignes, mmh. il récupérait la terre, il la remettait dans la parcelle à côté. Nous poursuivons notre balade, nous sommes à présent au sud de l'appellation à Marais-les-Fussées. Nous rencontrons Nicolas du domaine Thévenot. il nous explique ce que représentent les Bourgognes Haute-Côte-de-Nuit. Alors les Hautes-Côtes -de, de Nuit, c'est environ 750 hectares de vignes plantées, à peu près 20% de blanc, 80% de rouge. Ce qui est très spécifique à l'appellation hautes Côte, c'est l'altitude. Hein, c'est des terroirs qui sont un peu plus en altitude que les, les terroirs de, de la Côte de Nuit. On va dire qu'en moyenne, il y a 100 mètres de, de plus. Et puis bah, ces 100 mètres, qu'est-ce que ça traduit ça, ça traduit à peu près 1 degré de moins euh, en termes météorologiques, climatiques, tout, tout au long de l'année. Donc le, un cycle végétatif qui est légèrement décalé par rapport à la côte. Les, le débourrement est plus tard, les vendanges sont un peu plus tard. Et, euh, et en fait, cette fraîcheur, bon, on la retrouve dans les vins. Je dirais que les, les vins des Hautes-Côtes de Nuit, alors que ça soit aussi bien en blanc qu'en rouge, ils sont, ils sont caractérisés par le, leur finesse et la, la fraîcheur. Des arômes sur les fruits frais, des fois un petit peu des notes un peu épicées sur, le, sur les vins rouges. Et puis en bouche, un petit peu d'acidité, de quelque chose d'un petit peu fringant et, et toujours frais et digeste. L'association euh, Mais Vins... Euh, ça reste, à mon sens, quelque chose qui est très ouvert, hein, parce que c'est pas, faut surtout pas se, se sentir euh, circonscrit à, à, une, à un type de plat. C'est des vins, euh, en tout cas pour les blancs, qui peuvent être consommés euh, de façon euh, très, euh, très simple à l'apéritif. Euh, euh, la fraîcheur, ça, ça, ça, ça va aussi très bien avec euh, tout ce qui est fruits de mer, euh, éventuellement crustacés, des poissons plutôt grillés, hein, des choses assez, assez fines, pas trop grasses. Et puis les rouges, encore une fois, sur tout ce qui est viande blanche, euh, viande rouge, euh, de rouge grigué, ou encore euh, des plats simples en fait. Euh. Le vignoble des Hautes Côtes de Nuit propose un véritable écrin de nature dans une succession de vallons et de collines. Les routes qui y conduisent, sinueuses et accidentées, font le ravissement des cyclistes. Les sentiers de randonnée cheminent de combes en colline, reliant gîtes et caveaux blottis au cœur des villages. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus et à prendre de la hauteur pour découvrir la richesse de ce vignoble et de ses vins, les Bourgognes Haute-Côte-de-Nuit, vins de caractère à la personnalité unique. Quant à nous, nous continuons notre route sur les sommets pour découvrir les Bourgognes Haute-Côte-de-Bonne. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine à 19h pour aller visiter les Côtes de Beaune cette fois. En attendant, vous pouvez toujours nous laisser un message, nous y répondrons avec plaisir. Vous pouvez, si vous le désirez, si vous voulez avoir des informations supplémentaires, aller lire notre article sur notre site internet Destination Camping Car. Et en attendant, je vous dis portez-vous bien, faites de beaux voyages et à très bientôt. Ciao